Bonjour à chacun et chacune. Hey, vous savez quoi Il y a des avantages à être sourd. J'ai trouvé six avantages. Musique Avoir une dimension internationale. La classe, non. Oui, en effet, on nous prend souvent pour un belge, un allemand, un italien. En, en fonction, en fait, des sons qu'on produit. Bah, pour ma part, on me prend pour un allemand. Parce que j'ai tendance à sonoriser le. Hein? Y une sourd, tout simplement. Baisser ou couper son appareil auditif quand il y a du bruit, euh, des, des gars qui gueulent dans le métro, des tapages nocturnes, voilà, et que ça dérange les entendants et hop Tranquille, peinard le vous réduit là. Dommage mais attention, je ne coupe jamais mon appareil quand une personne me parle en face, surtout quand elle m'exaspère ou m'énerve. Pas politesse, par respect, tout simplement. Hein il y en a qui le font là hein Oh, il est pas beau là. Avoir des réductions grâce à notre carte d'invalidité. Bah oui, dans les musées, dans les transports en commun, à la SNCF et même aux impôts. Hein, vous pouvez vous renseigner en sur le site euh, internet euh, beauplan pour invalide.fr Pouvoir signer ou coder dans la foule sans que les autres comprennent. La classe, non. Ici, il y a des entendants hein, qui comprennent la langue des signes ou la LPC. Bon, bah arrêtez pour la confidentialité. Pouvoir compenser sur un autre sens et le développer encore plus. Pour ma part, c'est la capacité de l'observation, le sens du détail. Pour d'autres, cela pourrait être avoir un odorat beaucoup plus développé, un goût plus prononcé, le, le, le don de la cuisine par exemple, ou plein d'autres choses. Et puis, ne pas se faire réveiller la nuit par un bébé qui pleure. dormir tranquille. Non, t'inquiète pas. non, non. non. Je, à mes vies, je serais peut-être réveillé par le bébé, surtout par les vibrations, hein, ou les ondes même. L'instinct paternel va parler. aller, je ne je, je m'inquiète pas, sinon tu me réveilleras. Hein, quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à partager autour de vous et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.